Vous avez remarqué qu'on ne parle plus de crise bancaire depuis quelques mois. Serait-elle résolue par magie Bien sûr que non. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre ce qui peut se produire dans les prochains mois. En faisant silence sur la situation réelle des banques, les grands médias contribuent à donner aux Français l'impression que tout va bien, que le système est solide. Or, qui incarne le système Eh bien, c'est le Président. Et justement, il y a des élections présidentielles dans 10 mois. Quelle heureuse coïncidence Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver. Vraiment content de vous retrouver, puisque ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vous propose que nous réfléchissions à la situation des banques européennes. Je lance une grande nouveauté dans mes vidéos, et c'est aujourd'hui la première. Vous pourrez trouver le script de cette vidéo, en accès privé sur mon blog, via le premier lien qui sera dans la partie description de la vidéo, donc à peu près 8 cm sous la vidéo. J'adore les campagnes présidentielles, ce sont des moments magiques où les problèmes disparaissent comme ça, comme par enchantement. Les grands médias ont raison de ne pas parler aux Français de la situation réelle des banques, cela ferait mauvais effet. En effet, la BCE les alimente en liquidité qu'elle leur procure, à un prix d'amis, puisque le taux auquel elle leur prête est un taux de moins 1% officiellement dans certains cas c'est à dire dans le cas et il faut lire le texte sur le site de l'ABE donc l'autorité bancaire européenne euh, c'est en anglais mais enfin c'est très, très facile à comprendre euh, officiellement ce taux de moins 1% c'est à dire qui est moins 1,5% plus bas encore que bah, le taux ordinaire euh, de refinancement bien ce taux est réservé à certaines banques qui, en l'occurrence, sont, tenez-vous bien, les banques qui prêtent. Bon, à ma connaissance, toutes les banques généralistes, donc toutes les banques qu'on appelle universelles, donc toutes les banques normales du système, ont comme caractéristique de prêter. Donc on peut en déduire que le taux de moins 1% est désormais appliqué systématiquement pour le refinancement des banques dans le, par la banque centrale. Donc, eh bien, voilà, euh, ça y est, nous, nous y sommes, au moins 1% qu'on qu attendait, de, qu attendait depuis longtemps. Alors, il faut croire que les 1900 milliards d'euros qui leur ont été donnés depuis l'année dernière, donc je crois que c'est à partir d'avril de l'année de, de dernière que cela avait été décidé, je vous en avais parlé. Je vous avais d'ailleurs annoncé quelques mois plus tard dans une vidéo que j'ai sortie vers la fin de l'année, bon, honnêtement, je ne me rappelle plus laquelle, mais enfin, il suffit de jeter un coup d'œil sur l'ensemble de mes vidéos. Vous retrouverez cette, euh, cette annonce que j'avais faite, c'est que. Eh bien, logiquement les 900 milliards d'euros qui venaient d'être donnés ou qui étaient en cours de distribution ne seraient pas suffisants et qu'il fallait s'attendre dans les mois qui viennent et les mois qui viennent c'est maintenant à ce que la banque centrale trouve d'autres ficelles, d'autres artifices pour continuer à provisionner les banques de l'Union européenne en argent frais et l'artifice elle l'a trouvé donc ça fait déjà quelques temps puisque cette histoire de refinancement à moins 1% ça ne date pas d'hier, hein, ça date de, de quelques mois ou quelques semaines euh, oui, plutôt quelques mois, puisque je l'ai vu à plusieurs reprises euh, ces derniers temps donc sur le site de l'ABE. Donc ça, ça remonte à plusieurs mois. Donc la Banque Centrale, bah, tout simplement, euh, donne de l'argent, enfin prête de l'argent, mais quand on prête de l'argent euh, à un taux nul, c'est donc un prêt gratuit. Et à partir du moment où le taux est négatif et devient maintenant vraiment négatif, parce que moins 1% c'est vraiment négatif, eh bien ça veut dire que non seulement on prête, mais on fait une horizon sur remboursement. Donc on donne de l'argent. Ce dernier développement nous montre clairement que le système bancaire s'enfonce encore un petit peu plus dans l'artifice. Les artifices n'étant pas faits pour durer, la question est combien de temps celui-ci va-t-il durer Alors La question n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que dans l'environnement, on peut déjà distinguer un certain nombre d'éléments qui peuvent être de nature à mettre fin à cet artifice. Alors Je vais vous en parler. Le scénario qui peut précipiter cette situation eh bien, c'est quand les mesures actuelles reviennent une fois de plus à augmenter la masse monétaire, à favoriser son expansion, c'est quand ces mesures se heurteront, se heurteront aux nécessités nouvelles qui viennent de la reprise de l'inflation si celle-ci se confirme, et pour l'instant, elle se confirme, et ces nécessités, eh bien, ça sera d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui est donc exactement l'opposé de ce que l'on fait à présent, et aussi de réduire la masse monétaire. Comme ces mesures sont exactement contraires aux nécessités actuelles dont on vient de parler, il faudra une nouvelle fois choisir. Soit continuer à financer les banques par cette politique d'expansion monétaire, de, disons de planche à billets, qui ne cesse d'affaiblir l'euro, donc qui progressivement ruine notre monnaie dans la durée, et ruiner l'euro, c'est en particulier ruiner les épargnants et surtout les retraités, et plus particulièrement les retraités allemands, puisque vous savez que l'Allemagne est un pays de retraités. Alors qu'est-ce qui pourrait s'opposer à cette mesure Mais Il y a de, de nombreux intérêts qui, qui, qui pourraient s'opposer à cette mesure. Le plus, le plus évident, ou celui qui pourrait prendre la parole au nom des intérêts que je viens de citer, à savoir l'intérêt... Des, retrait des retraités allemands, des épargnants allemands, eh bien ce serait le nouveau gouvernement allemand euh, qui sera élu cet automne. Puisqu'on sait déjà que ce ne sera pas le même gouvernement que celui de Mme Merkel et que les opposants à la politique actuelle que soutenait quand même Madame Merkel, même si c'était à contre-coeur, sont très nombreux en Allemagne. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous parler notamment de la bronca d'économistes allemands qui, euh, eh bien, qui était vent debout contre, contre ça et qui ne cessait d'alerter à travers diverses tribunes. Nous, en France, on a des tribunes de généraux euh, pour mettre en garde euh, contre la, on va dire la, la, la dissolution de l'autorité de l'État et les conséquences que ça a. En Allemagne, ils ont des tribunes d'économistes pour mettre en garde contre ben, la dissolution de l'euro et les conséquences que ça a sur les Allemands. Terminons la première hypothèse. La première hypothèse, c'est que cette fois, on arrêterait contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent, où à chaque fois que la question a été posée, on a décidé de continuer, et eh bien cette fois, on arrêterait, clairement sous la pression du gouvernement allemand. Donc, si on arrête, qu'est-ce qui se passe eh bien, Il se passe immédiatement que les banques commerciales vont manquer, sinon immédiatement, en l'espace de quelques semaines, les banques commerciales vont manquer de, de liquidités et vont être acculées à la faillite. Bon, Bien évidemment, ceux qui auront décidé d'arrêter, le savent fort bien, auront pris leur décision en connaissance de cause. Ce serait donc échec et mat pour les banques universelles. Pour rappel, les banques universelles, ben, ce sont les banques, euh, entre guillemets, classiques. Euh, autrement dit, ce sont les banques au sens où on l'entend euh, habituellement, quand on prononce le mot banque, ce sont les banques dont la fonction principale est de prêter de l'argent aux particuliers, aux entreprises, donc à l'économie de, de manière générale, et qui vivent des gains qu'elles font sur ces prêts, et, et qui depuis la politique d'effondrement des taux, ne peuvent plus... Euh, continuent à vivre euh, de cette activité, et c'est la raison pour laquelle elles sont maintenues artificiellement en vie par le soutien de la Banque Centrale Européenne. J'avais dit dans une vidéo que quelque part cela n'était pas scandaleux, dans la mesure où ce sont bien les décisions de politique monétaire de la Banque Centrale qui euh, entraînent la ruine des banques. Donc euh, quelque part le responsable de la ruine des banques, euh, en même temps, continue à maintenir les banques en vie en leur donnant de l'argent. L'inconvénient, on vient d'en parler, c'est l'effondrement progressif de la monnaie, même si celui-ci, pour l'instant, n'est pas vraiment visible. Dans cette hypothèse, donc dans ce choix politique, quelles sont les solutions qui seraient sur la table pour que le système bancaire, privé de la manne de la Banque centrale, puisse continuer à exister Puisque, bien, bien évidemment, euh, L'idée n'est pas d'entraîner de, l'effondrement du système bancaire dans des conditions telles que ce système ne puisse pas refaire surface et, et qu'on se trouve que l'économie française et européenne se trouve privée de banques, bien évidemment. Euh, donc, il y a, y a une suite à ce premier acte euh, qui consisterait donc à priver les banques de la manne de la banque centrale et la suite, c'est forcément un autre moyen de les financer. Alors, l'autre moyen de financer... On en parle depuis trop longtemps, j'ai fait beaucoup de vidéos et d'articles là-dessus. L'autre moyen de les financer, c'est tout, tout simplement le bail-in, c'est-à-dire d'appliquer les dispositions qui sont prévues par la fameuse BRD de l'Union européenne depuis euh, 2015, c'est ça, ou 2016, qui ont été transposées dans les lois des différents pays de l'Union au fur et à mesure, le dernier pays en date, je crois, un des derniers en date étant euh, la France en, en 2016, et qui autorise donc les banques, si elles sont en situation de faire faillite, à éviter cela en confisquant l'argent que les déposants leur ont confié, c'est-à-dire en ne rendant pas l'argent que les déposants leur ont confié, et c'est vrai aussi bien pour l'argent à vue sur les comptes que pour l'argent qui est dans des supports d'épargne. Donc ça sera extrêmement désagréable puisque tous les comptes supérieurs à 100 000 euros seront ponctionnés, comme probablement ça ne suffirait pas, parce que des comptes supérieurs à 100 000 euros, il n'y en a pas énormément, et que bien, bien évidemment, la masse de l'argent, les, les milliers de milliards qui sont déposés dans les banques par les Français pour ne parler que d'eux, le sont euh, sur une grande quantité de petits comptes, et euh, en ne tapant que les comptes à 100 000 euros, on ne va pas récolter énormément d'argent, en tout cas pas de quoi sauver le système bancaire. Donc la logique de ça, c'est de prendre acte du principal de, cette, de ce bail, le principal du bail, c'est qu'on on admet le principe que les banques ne rendent pas l'argent à leurs clients. Et à ce moment-là, il suffira simplement que le législateur européen et des pays de, de membres de l'Union euh, baissent le plafond de 100 000 euros, peut-être à 50, et puis à 20, et puis à 10, et puis jusqu'au moment où on arrivera à, à des seuils tels que la, la masse d'argent récoltée en appliquant, en appliquant la loi permettra de sauver les banques. Et bien entendu, il faut être tout à fait, tout à fait conscient de ça, euh, les, il y a assez d'argent euh, sur les comptes bancaires dans l'ensemble dans des banques pour empêcher l'effondrement des banques si les banques ne nous rendent pas notre argent. Mais ça ne suffira pas. Pourquoi ça ne suffira pas Bien, il suffit de regarder ce qui s'est passé un petit peu en arrière. Donc depuis, depuis l'année dernière, l'année dernière, la banque centrale a donné 1 milliards d'euros aux banques, et euh, ben on voit bien que de, dans les mois qui ont suivi, il a fallu trouver encore autre chose pour continuer à donner de l'argent aux banques. Pourquoi ben C'est tout simplement, c'est parce que les besoins d'argent de, des banques, de trésorerie, sont colossaux compte tenu. De la, des conditions dans lesquelles elles fonctionnent et des conditions dans lesquelles elles ne trouvent pas leur équilibre financier et donc une fois qu'on aura rétabli l'équilibre pour l'unième fois mais cette fois en tapant dans les comptes des particuliers comme je viens de le dire euh, la question se posera de comment maintenir dans la durée les banques à flot et bien pour les maintenir en durée dans la durée à flot, on ne va pas retaper dans les comptes des particuliers puisque cette fois-ci il, il y a peu de chances que les particuliers euh, une fois rincés, euh, continuent à laisser beaucoup d'argent dans les banques et puis il euh, y a des choses, des mauvaises manières qui ne vaut mieux pas, euh, donc il ne vaut mieux pas qu'elles deviennent des habitudes si on ne veut pas que euh, la population s'énerve beaucoup, beaucoup. Eh bien, la solution, euh, surtout pour quelque chose qui sera permanent, eh bien, ça va être de faire ça à travers la fiscalité, c'est-à-dire que ça va être de mettre en place une deuxième sous qui est une sous fiscale, donc sous forme d'augmentation des impôts, ou d'augmenter les impôts de, auprès de certaines, pour certaines catégories, enfin tout ce qu'on voudra, qui euh, reviendra à permettre à l'État d'avoir de l'argent pour le donner aux banques, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Voilà. Donc on va créer un impôt qui serait certainement un impôt écologique ou, euh, ou un impôt euh, énergie nouvelle, aux conversions énergétique tout ce qu'on voudra euh, transition énergétique euh, mais euh, on l'a déjà vu d'ailleurs je crois que c'est pour quelque chose du même genre, il y aura 10% de l'impôt euh, qui sera effectivement euh, amené vers ce vers quoi il est censé aller, c'est à dire dans mon exemple euh, la transition énergétique et puis il y aura 90% qui euh, discrètement et sans qu'on en parle, ira dans les caisses des banques alors il faut, dire, il faut dire tout de suite que cette solution qui consiste à spolier les épargnants, ce n'est pas du l'esprit, ce n'est pas, euh, pas un scénario comme ça que je vous ai sorti pour faire une vidéo, que, que j'ai mis au point dans, dans la nuit avant d'enregistrer cette vidéo. Euh, C'est une idée qui est une idée de bon sens d'ailleurs, je, je, je vais vous rappeler pourquoi dans, dans 30 secondes, et, et qui est ardemment soutenue par une partie du FMI et qui était notamment par Christine Lagarde, à l'époque où il était présidente du Fonds monétaire international, enfin directrice, je crois qu'on dit, du Fonds monétaire international. Euh, et euh, vous savez que désormais, euh, le patron de la, BC, de la Banque centrale européenne, qui est une patronne, c'est Madame Christine Lagarde. Euh, donc on, nous sommes entre les mains de quelqu'un qui considère comme une solution tout à fait euh, faisable euh, et tout à fait euh, acceptable, euh, tout à fait correcte. De, euh, de prendre notre argent pour renflouer le système. Que bien que je ne fasse pas partie des équipes de Mme Lagarde, et que probablement je n'ai pas, euh, du point de vue euh, socio-économico-politique, euh, énormément de points de vue communs avec elle, euh, le bon sens veut que, à la fin des fins, ce soit uniquement euh, la société, c'est-à-dire les particuliers, les ménages, qui financent, qui remettent le système à flot, je l'ai déjà dit pourquoi, c'est pour la bonne raison, c'est que l'essentiel de l'argent est détenu par la société, par les ménages et que quand on veut euh, boucher des trous et euh, remettre euh, à niveau euh, des, euh, des problèmes financiers qui portent sur une telle ampleur, on ne peut le réaliser qu'en se tournant in fine vers la société et vers les ménages. Alors cela en général après moult détours, moult, euh, moult brouillage de pistes, moult tentatives euh, de, de cacher au public quelle est la finalité de ce qu'on fait, mais comme on ne peut pas faire autrement, eh c'est toujours comme ça que ça fait. Alors la deuxième solution, la deuxième hypothèse, qui est celle qui a ma préférence, non pas qu'elle soit sûre, la, la première hypothèse n'est pas inenvisageable, mais celle que je vais vous présenter est quand même... Euh, à la fois moins douloureuse, euh, plus saine et, et, et plus durable de ce fait. Ben, L'idée, c'est d'acter que le système bancaire tel qu'il est encore actuel, actuellement, euh, c'est terminé. C'est qu'il n'est pas viable. C'est démontré. Et euh, s'il n'est pas économiquement viable, euh, ça pose la question de par quoi le remplacer Comment le remplacer Et c'est justement ça la deuxième solution euh, que je vous présente. Donc le système actuel ne fonctionne pas, et s'il tient toujours debout, c'est uniquement grâce à l'intervention de la puissance publique au sens large, la banque centrale faisant partie de la puissance publique, euh, puisque, euh, bon, effectivement, la banque centrale est indépendante, mais en fait, c'est une, une, une indépendance qui se fait euh, de concert avec euh, le pouvoir politique. et C'est tout à fait normal. Euh, donc c'est bien la puissance publique qui est à l'œuvre pour sauver les banques. Alors, à partir de cette constatation, on peut dire bon, on, va aller, on va aller plus loin. Euh, on va tout simplement euh, remplacer ce système, qui est un système entre guillemets capitaliste, dans lequel la cheville ouvrière de la distribution du crédit, ce sont les banques commerciales, par un système de distribution centralisée du crédit, qui partirait de la banque centrale, et qui arrivait directement sur les différents acteurs économiques. Alors, c'est un système qui est très, qui est très, très soviétique, je pense qu'on ne le fera pas parce que l'expérience a été faite de grandeur nature dans les pays socialistes et notamment dans l'Union soviétique. On a vu le résultat que ça a donné, donc ça s'est terminé par l'effondrement de l'économie après des décennies de pauvreté, de misère et de malheur. Et je pense que cette idée de prendre acte de ce qu'est devenu le système bancaire à l'heure actuelle, et bonne, je pense que c'est de cette prise, de, de cette acceptation de la réalité, que peut sortir une nouvelle organisation qui, qui tienne à peu près debout, en tout cas qui soit globalement, qui ait globalement moins de défauts et d'inconvénients que l'organisation actuelle. Alors cette, cette idée, c'est ce que j'avais appelé dans une vidéo très récente, je, je dirais ça doit remonter à peut-être à 5-6 six, six vidéos, 6-7 six, vidéos, la nationalisation des banques. Et euh, curieusement, j'expliquais pourtant dans la vidéo euh, pourquoi je proposais cette, cette solution. J'ai eu beaucoup de réponses assez dogmatiques du genre nationalisation, euh, mais qui ne pensent pas, euh, c'est euh, le, co le communisme, euh, euh, et puis ça ne servira à rien. Euh, alors j'ai répondu euh, directement aux, aux personnes qui m'ont fait ces commentaires. C'est le, le moment d'exposer publiquement euh, l'intérêt que je vois à cette solution. Donc ce serait effectivement une nationalisation au sens euh, classique que cela a du moins que ça a déjà eu euh, en France euh, comme on avait eu, rappelez-vous quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il avait nationalisé euh, euh, la, la quasi-totalité des banques qui n'étaient pas encore nationalisées puisque savoir que du temps de du temps de général de Gaulle et je crois même de la fin de la 4ème République euh, le système du crédit était nationalisé en France or ça fonctionnait et ça fonctionnait même très bien puisque c'est ce système qui a contribué euh, dans le rôle qui était le sien et donc un rôle éminent, euh, puisque le financement de l'économie c'est toujours un rôle éminent, qui a contribué au relèvement de la France après la guerre, à la reconstruction et qui a fait de la France jusqu'en 1975 une des toutes premières puissances économiques du monde, au point de s'en souvenir, parce qu'aujourd'hui quand on parle de la France on n'en parle, parle pas comme une grande puissance économique. Euh, il faut se rappeler qu'au début des années 70, la croissance française était supérieure à la croissance allemande et qu'il y a eu deux ou trois années où, du point de vue de, industriel, la France était la troisième puissance industrielle du monde, euh, première États-Unis, deuxième Japon et troisième la France, devant l'Allemagne. Aujourd'hui, ça vous paraît incroyable, hein, bon, mais ça a, été, ça a été le cas. Donc ça veut bien dire que, mis à part le fait que, quand on veut en France, on est capable de faire de, de, de grandes choses, mais ça veut dire aussi que ce système avait beaucoup de vertus. Et justement la situation dans laquelle on se trouve, dans laquelle se trouve aujourd'hui euh, le système euh, soi-disant euh, de privé euh, de, de distribution du crédit, euh, mais qui n'a plus de privé que le nom puisqu'il ne tient que par la puissance publique, eh bien, c'est peut-être l'occasion de revenir à quelque chose qui ressemble à cet ancien système et qui s'est avéré aussi efficace et qui aurait donc deux conséquences immédiates. Euh, en termes de règlement de problèmes que l'on a, euh, la première conséquence, ça serait de mettre fin à l'incertitude qui pèse sur la sûreté des dépôts en banque, c'est-à-dire que dans un tel système, on pourrait garantir à tous les déposants leur, cré leur crédit, enfin leur, les dépôts, leurs leur dépôts, je veux dire. Euh, Il n'y aurait donc plus besoin euh, du euh, fameux fonds euh, euh, FGDR, hein, le fonds de garantie des dépôts, euh, et de recouvrement, euh, tout simplement parce que bah, ce fonds n'aurait pu lieu d'être, ça serait effectivement le système, donc euh, bah, l'État et la Banque centrale, euh, précisément la Banque centrale d'ailleurs, qui garantiraient aux déposants leur argent quoi qu'il arrive. Donc ça serait un très grand progrès, euh, ça dénouerait d'ailleurs un certain nombre de situations de, de blocage à l'heure actuelle, et puis on dira que du point de vue du respect des citoyens et quelque part de la démocratie, il me semble que ça serait un grand pas en avant, en tout cas, euh, on ferait demi-tour par rapport à une direction phases qu'on a prise depuis pas mal de temps. Le même avantage de cette nationalisation, ça sera d'acter le réel, c'est-à-dire que le système actuel n'est plus un système bancaire privé, plus exactement c'est un système bancaire privé, mais qui ne fonctionne pas en tant que système bancaire privé, qui fonctionne uniquement euh, avec l'aide, de la puissance publique. On arrêterait de se cacher derrière son petit doigt et on en tirait les conclusions. Alors les conclusions de ça, eh bien, ça vaut dire d'une part que, certes, ce système-là continuera à fonctionner avec l'aide de la Banque centrale. Puisque tant qu'on est en situation de taux négatif, et que ça peut durer très longtemps, il n'y a pas d'autre solution que pour que des banques responsables de leurs propres résultats puissent continuer à exister que d'être soutenu par la banque centrale, donc quelque part par la planche à billets de la banque centrale. Mais l'avantage, s'il ne s'agit plus d'entreprises privées, mais d'entreprises qui appartiennent au secteur public, eh bien, c'est que cette aide, de la banque, cette aide permanente de la banque centrale ne reviendra plus à financer des entreprises privées par le secteur public. Euh, et ça mettra fin à ce scandale, parce que, euh, le privé, c'est très bien, je suis partisan de l'économie privée, sauf pour un certain nombre de, de secteurs stratégiques, etc. Euh, mais euh, le privé financé par le public, c'est une, une pure escroquerie. Euh, donc ça mettra fin à ce scandale, et qu'au regarde de ce scandale, également, le versement de dividendes à des actionnaires de structures qui ne sont pas viables. Là, où, là aussi, on est dans le prolongement d'une escroquerie. Qui doit cesser. Alors je comprends que les actionnaires, qui sont souvent dehors de très grands actionnaires euh, des banques euh, commerciales telles qu'elles sont aujourd'hui, ne souhaitent pas cela, mais c'est uniquement leur intérêt, ce n'est pas l'intérêt de, de l'ensemble des citoyens. Voilà donc la présentation, en tout cas simplifiée, de, de l'analyse que je fais actuellement sur la, le sujet des, des banques. Pour aller plus loin dans les sujets abordés par cette chaîne, vous pouvez aussi vous abonner à mon blog et à ma newsletter à partir des liens que vous trouverez dans la partie description, sous la vidéo, comme vous le savez. Donc, en résumé, faute de pouvoir prévoir et annoncer à l'avance le scénario exact qui se, qui se produira, ce qui est sûr, c'est que, d'une manière ou d'une autre, les Français vont devoir payer et continuer à payer pour le maintien à flot du système bancaire. dites moi en commentaire si vous trouvez normal que des entités privées soit financé par votre argent. La vidéo est terminée, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, évidemment, de partager. Et surtout, de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.